Je m'appelle Skylax, je suis membre de la Pax Augusta. La Pax Augusta, c'est une association de reconstitution historique qui est centrée sur l'Antiquité et principalement l'Antiquité romaine. Donc dans la Pax, on a trois pôles, un pôle gladiature, un pôle légion et un pôle civil. Euh, ici, on est au festival de, organisé par donc euh, le, le théâtre antique de Lyon. Euh, on est très content d'y participer parce que nous sommes nous-mêmes une association lyonnaise, euh, donc on est très content de ce partenariat. Euh, cette année, euh, le théâtre euh, organise son festival autour des jeux antiques et principalement la gladiature. Euh, C'est pour ça que je suis ici, puisque euh, je suis gladiateur. Euh, alors moi, euh, je suis plutôt spécialisé dans les grands boucliers, puisqu'on va distinguer les scutati, grands boucliers, et les parmati, petits boucliers. Sachant que cette opposition est une opposition qu'on retrouve euh, tout du long de la gladiature, hein, puisque l'idée générale de la gladiature, ça va être d'une part des équipements qui sont globalement déséquilibrés en eux-mêmes et qui vont trouver leur équilibre dans leur opposition. Donc, Par exemple, moi qui suis très lourdement euh, armé sur la défense, je serais opposé traditionnellement à quelqu'un qui est très lourdement armé sur l'attaque. Moi, j'ai découvert la compagnie quand j'étais petit. Euh, L'association Pax Augusta, elle n'est pas présente qu'à Lyon, elle tourne un petit peu euh, partout en France et puis surtout en fonction de l'appel des musées. Et euh, du coup, moi, enfant, j'ai découvert la Pax Augusta à, aux journées gallo-romaines de saint romain en galle et euh, un jour, j'ai vu une petite affichette euh, sur le camp gladiateur qui disait euh, « La Familia Gladiatoria Ludunumensis recrute euh, ». J'ai cru que c'était une blague. Du coup, j'ai posé ma candidature et j'ai été accepté. Euh, et du coup, ça fait huit euh, ans maintenant que euh, je suis gladiateur dans cette, euh, dans cette association, sachant que ce n'est pas une association professionnelle. Euh, puisque c'est une association, euh, moi, dans la vie, en fait, je suis prof de français. Donc ça n'a rien à voir, euh, mais je suis très content euh, voilà, de pouvoir incarner aussi l'histoire euh, par ce biais-là euh, et puis de vivre un petit peu euh, cette, passion, euh, cette passion de reconstitution. Le paradoxe par rapport à, à la gladiature, c'est qu'on a très peu de documentation écrite, euh, tout simplement parce que comme c'était quelque chose de la vie quotidienne, en fait on n'en parlait pas forcément dans les textes, euh, ça apparaît par-ci par-là, mais nous notre principale source euh, pour la reconstitution c'est les images, euh, tout ce qui est fresque, euh, tout ce qui est euh, poterie, tout ce qui est euh, euh, les mosaïques, etc. Donc euh, toutes ces images qui vont nous permettre de, de savoir quels sont les équipements, euh, puisque les équipements ne sont pas inventés. Euh, et ils ne sont pas pris au hasard non plus le matin quand on rentre dans l'armurerie. Et euh, quelles sont les oppositions traditionnelles, euh, puisque on, non seulement on ne choisit pas son équipement, mais on ne choisit pas non plus le type de gladiateur contre lequel on, on s'oppose. Euh, donc nous on travaille en, en partenariat avec voilà, des historiens, euh, des doctorants, euh, éventuellement des fois on peut nous amener des, des objets qui, qui, ont, qui ont besoin d'être testés puisqu'on fait de l'archéologie vivante, hein, de, euh, de, de la reconstitution. Donc euh, notre travail c'est aussi euh, de pouvoir euh, tester du matériel retrouvé euh, pour essayer de Définir son utilisation à l'époque. Le nom de l'association c'est Pax Augusta, P-A-X-A-U-G-U-S-T-A, en deux mots, donc c'est la paix d'Auguste. Donc on a un Facebook, on a un Instagram, c'est principalement là que vous retrouverez les, les, les informations de l'association.